Yo les trashers Avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous remercier pour tout le soutien que vous nous apportez depuis maintenant des mois. C'est un vrai plaisir de lire tous vos gentils retours et commentaires, ça nous motive énormément pour la suite. Vous n'imaginez pas à quel point oui, ça... Oui, oui, c'est bien Fragilin, hein, on a compris. Mais euh... Coucou mes loulous, ici Monsieur X, la star du voice porn, afin de vous annoncer une grande nouvelle. En effet, suite à vos retours concernant la qualité du montage sous nos vidéos et dans un esprit de partage, nous avons, d'un commun accord, décidé de créer le pack montage 420 crew. Ce pack contient notamment des tutoriels réalisés par notre expert en montage. Il dispose de plusieurs années d'expérience dans le domaine et a travaillé auprès des plus grands. Il vous expliquera, point par point, toutes les étapes importantes de la création d'un montage vidéo de A à Z. Ces tutoriels vous permettront de monter en expérience sur son MiniGas de manière simple et rapide. De plus, celui-ci contient un nombre impressionnant d'effets, de transitions, d'images en 720p et bien plus encore. C'est du 720p Vous pourrez ainsi devenir un pro du montage en seulement quelques heures. De plus, ce pack est entièrement gratuit. Et oui, pour l'acquérir, vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien dans la description. C'est aussi simple que ça. Nous travaillons extrêmement dur depuis des mois afin de vous proposer un tutoriel qui soit à la fois simple et complet. Alors, pour nous remercier de tout ce travail, je vous inviterai, pour une fois, à mettre un pouce en l'air, ainsi qu'à commenter afin de nous dire si ce pack vous aura été utile. C'est très très bon pour le référencement. Allez, j'ai d'autres chats à fouetter c'était Monsieur X, la star du voice porn pour le 400 Crew. Amusez-vous bien, mes loulous. Sale salope!